Il n'est pas possible de sélectionner une forme transparente en cliquant à son centre. Il faut cliquer sur sa bordure, ce qui n'est pas toujours facile. Une forme avec un fond de couleur est plus facile à sélectionner, mais elle n'est plus transparente. Une forme transparente dans laquelle on a tapé un caractère devient facile à sélectionner. Si le caractère est de couleur blanche, il sera invisible sur un fond blanc, mais il deviendra visible sur un fond d'une autre couleur. La solution est d'insérer un espace insécable dans la forme transparente. Pour réaliser cela, on prend l'outil forme, et on trace la forme à fond transparent. On prend l'outil Sélectionner et on double-clique sur la bordure de la forme qui se transforme en zone de texte. On appuie sur la touche Alt de clavier, puis on la maintenant enfoncée, on tape 0160 qui correspond au code ASCII de l'espace insécable. Quand on libère la touche ALT, un espace insécable est inséré. La forme est alors facile à sélectionner, mais elle reste transparente.